Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Tuto en deux parties. Dans la première partie, on verra comment réaliser donc ce panneau relativement simple. Hein. Et puis dans la deuxième, on va utiliser les effets de chemin, notamment courbé ici, et puis euh, enveloppe et perspective avec quelques petites subtilités. Allez, c'est parti, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Affichage, on va faire plein écran. Ici dans affichage on décoche ici l'option widescreen de façon à avoir ici les, les pictos sur deux lignes. On va aller dans fichier importer. On va importer donc notre modèle, ouvrir, incorporer. OK, je vais placer ça correctement. Alors pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer et puis shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer dans notre document, je clique sur la molette, je reste appuyé, puis je peux déplacer mon document comme ça. Je vais faire apparaître la fenêtre ici calque et objet. Il y a le calque 1, je double-clic, je vais tout de suite le renommer en calque modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. On voit ici l'image qu'on a importée. On va verrouiller ce calque modèle. On va cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Je clique sur ajouter. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire le premier panneau. Donc pour faire le premier panneau, je vais cliquer ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je me mets à cet endroit-là. Je clique, je glisse. Donc là, on a. Un carré. Pour avoir les bords arrondis ici, je vais cliquer ici sur le petit cercle et glisser. Je clique, je glisse. Alors moi j'aime bien appuyer sur Shift, euh, sur CTRL, de façon à avoir les deux petits cercles là qui se déplacent en même temps. Je vais venir récupérer la, la couleur ici. Donc là il y a une couleur jaune, puis là ici une couleur jaune orangé. Donc pour cela j'utilise la pipette et je clique à cet endroit là. Euh, pour avoir la transition du jaune au jaune orangé, je vais utiliser l'outil créer et éditer des dégradés. Je clique dessus. Je me mets là-dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors bien sûr, j'ai choisi ici l'option dégradé linéaire et puis qui soit appliqué sur le fond. Alors on a deux types de dégradés, le dégradé linéaire et le dégradé radial. Donc là, c'est dégradé linéaire. Donc là, j'ai ce petit cercle-là qui est bleu. Donc si je clique sur la pipette et que je clique sur la couleur jaune orangé, automatiquement, vous voyez, j'ai la couleur qui est appliquée. Je vais dupliquer cet objet. Donc on voit que Inkscape a créé donc notre petit rectangle. Si je fais un clic droit et je sélectionne dupliquer, là, j'ai un autre carré qui apparaît juste au-dessus de l'autre. et donc bien deux carrés. Je vais utiliser ici la fonction chemin qui s'appelle décalage dynamique. Si je clique sur l'outil éditer les nœuds, j'ai un petit losange là. Et si je clique sur le losange, je peux réduire la taille de ce nouveau rectangle. Et je vais lui mettre un petit contour noir. Alors pour mettre un contour noir, je clique avec la molette de la souris sur le petit carré noir là. Et automatiquement, vous voyez, j'ai un petit contour qui apparaît. Euh, je vais augmenter la taille du contour, je fais un clic droit ici, je vais me mettre à 2 par exemple, peut-être un peu plus, tiens, je vais me mettre à 3. À 3 c'est pas mal, donc là je zoome. là on voit que j'ai des bords arrondis, alors si c'est pas le cas chez vous, vous cliquez ici sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre fond et contour, on va aller dans style de contour et on va choisir ici euh, raccord arrondi et puis également terminaison arrondie. On va maintenant euh, saisir le texte, alors pour saisir le texte je vais cliquer là-dessus, je clique dans mon document, à ce moment-là j'ai un petit curseur qui apparaît et je vais taper tout simplement « un texte, exemple monnaie libre, ça ira très bien comme ça. Je sélectionne tout, donc je fais un Ctrl A et puis je vais choisir ici en bold et puis je vais choisir euh, voilà cette option là de façon à ce que tout soit bien aligné. J'ai placé mon texte comme ceci. Alors pour réduire le texte, je peux cliquer sur la flèche là en appuyant sur Ctrl et puis si j'appuie sur Ctrl Shift, je le réduis par rapport à son centre. Pour changer la police, donc je double clique, Ctrl A et je peux choisir ici une autre police par exemple celle là. Je clique sur la flèche, Ctrl Shift, je double clique. Je trouve qu'il y a un peu trop d'écart entre les les deux mots, je mets à 1, c'est pas mal. Alors pour aligner correctement, j'appuie sur Shift, je sélectionne ici Donc mon texte et mon rectangle, je clique ici sur ce petit picto là qui est là. Qui permet d'aligner et distribuer les objets. Et je vais aligner par rapport au dernier, donc qui est le rectangle que j'ai sélectionné, verticalement et horizontalement. On va créer maintenant les petites vis. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Voilà, je clique, je glisse, pour avoir un joli cercle, je me déplace à peu près à 45 degrés, comme ça. Voilà, je relâche. Je supprime le contour. Alors pour supprimer le contour, je clique ici sur la, la petite croix avec la molette. Ou bon, alors je peux cliquer ici sur la croix et venir la déposer ici sur le contour. Avec l'outil pipette, je vais récupérer la couleur grise ici, hop, je vais sélectionner l'outil dégradé, radial, je double clic je peux venir déplacer mon dégradé radial comme ceci, je clique sur la petite sphère là, le petit cercle qui devient bleu, outil pipette, puis je vais récupérer la couleur gris foncé qui est là. Je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés, donc là je vais faire un petit carré, j'enlève l'arrondi, alors pour enlever l'arrondi rapidement, je peux venir cliquer là-dessus, ou alors CTRL-SHIFT et je clique sur le cercle. J'aligne ces deux objets, donc verticalement et horizontalement. Je duplique ici cet objet, donc pour le dupliquer, on peut faire un clic droit ici, dupliquer, ou on peut venir également cliquer là-dessus. À ce moment-là, le nouveau cercle se met tout en haut de la pile, ici, il se met bien en haut. Et là, j'ai mon rectangle, et je vais venir ici dans chemin, et je fais intersection. Comme ça, ça me coupe bien mon petit rectangle, et je vais lui appliquer un dégradé, donc comme tout à l'heure, ce n'était pas un dégradé radial que je voulais, c'était un dégradé linéaire. Voilà, et euh, donc là c'est un nouveau dégradé. Moi je veux utiliser celui que j'ai créé pour la, le cercle, donc je sélectionne celui-là. Par contre je vais le mettre dans l'autre sens, je vais le mettre comme ceci. Je sélectionne ces deux objets avec Shift, vous voyez ça permet de les combiner. Je les groupe en cliquant là-dessus, ou le raccourci c'est Ctrl-G, et on peut réduire tout ça comme ceci. Et on va lui faire une petite rotation, donc pour faire une rotation il faut avoir les flèches de rotation. On clique une deuxième fois sur notre objet, et on a les flèches de rotation. Donc je clique sur une flèche de rotation et si j'appuie sur Ctrl, je fais une rotation de 15 en 15. Je réduis encore un petit peu. Je vais venir placer ça correctement sur mon objet. Alors bien sûr, on les aligne. Fenêtre alignée et distribuée, et on aligne verticalement. Je duplique cet objet pour le dupliquer. CTRL-D, hop, j'ai bien deux objets, je le place vers le bas. C'est parfait. Donc là on a fait un premier panneau, pour faire le deuxième c'est facile, on va faire un rectangle de sélection avec l'outil flèche noire là qui est sélectionné, on duplique, je clique là-dessus, je clique sur l'ensemble de mes objets et je les déplace en appuyant sur CTRL vers le bas pour rester bien à la verticale. Alors moi je vais changer le texte ici, je double-clique plusieurs fois, par exemple j'ai l'outil flèche noire sélectionné, je double-clique plusieurs fois, je fais un CTRL A pour sélectionner tout le texte et je vais marquer par exemple en cours. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est le petit panneau derrière. Bon, alors Rien de plus simple, on va sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Outil pipette, je récupère la couleur grise ici. Je vais utiliser l'outil Créer éditer des dégradés. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors bien sûr, j'ai bien sélectionné l'outil Dégradé linéaire. Je vais mettre ici sur le petit cercle le gris clair. Et puis, je vais utiliser une option qui est intéressante dans l'outil Dégradé, c'est réfléchi, Ce qui permet, vous voyez, d'avoir... Des réflexions et un dégradé qui se répète. On a grandi un petit peu tout ça. On a également la possibilité de rajouter euh, des petits taquets de couleurs ici. Donc si je me mets là, je rajoute une couleur. Et si je veux que cette couleur là soit identique à celle là, je me mets sur le petit cercle, je fais un Ctrl C, je vais sur le petit losange, je fais Ctrl Shift V, ce qui colle la même couleur. J'ai la même couleur les deux, euh, sur les deux, les deux taquets là. Voilà, ici. Copier, et puis je mets la même, même couleur ici. Voilà. Euh, je veux l'arrondi, je double-clique, j'ai mon petit cercle ici. Voilà, je place cet objet comme ceci, je vais le mettre à l'arrière-plan en cliquant là-dessus. Euh, je vais créer également ici des petits rectangles gris pour simuler un petit peu l'ombre. Donc je duplique ici cet objet-là, CTRL-D, j'ai mon objet qui vient se placer devant. Je réduis un petit peu sa hauteur, comme ceci. Je zoome, je double-clique, je supprime ici l'arrondi, CTRL-SHIFT, je clique sur un cercle, donc je veux du noir et je veux un dégradé. Je veux un dégradé radial, donc je clique, je glisse. Cet objet, je vais le placer un petit peu en arrière, une fois, deux fois, voilà, c'est parfait. Peut-être le remonter un peu. Je le duplique, CTRL-D, je le remonte, en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale, et je le déplace Voilà, de façon à ce qu'il soit derrière. Dernière chose à rajouter, la petite ombre ici, donc je sélectionne l'outil « Créer des cercles, des ellipses et des arcs ». Je clique, je glisse en appuyant sur « CTRL et en me déplace à 45 degrés. Je clique sur l'outil « Éditer les dégradés ». Je prends un dégradé radial, je double-clique sur mon objet. Je le place, je le réduis. Donc pour le réduire par rapport à son centre, on appuie sur « Shift » et sur la petite flèche là. Je le place à l'arrière-plan, je vais diminuer un petit peu son opacité à 50%. Par contre, ce que je veux, c'est que le dégradé il commence pas ici, mais il commence à cet endroit-là. Outil, je me mets sur le petit carré, mais avant j'appuie sur Shift, et j'appuie sur le carré et je déplace. Et à ce moment-là, vous voyez une petite croix qui apparaît, en fait c'est l'origine de mon dégradé radial. Je le mets là, comme ça c'est un petit peu mieux. Si je veux, je peux éventuellement créer des taquets de couleurs. Voilà donc pour cette première partie, on verra dans la deuxième partie comment donc tordre un petit peu tout ça en utilisant les, les effets de chemin enveloppe et perspective et puis courber. Allez, à tout de suite pour la suite.